Damso, depuis deux ans, des touches s'écrasent sous la pression des théoriciens de Twitter par sa faute. À chaque nouvel indice, des vidéos de plus de 10 minutes sont postées quelques heures seulement plus tard pour spéculer. Sur le futur, Calf est aujourd'hui son projet Et surtout le projet rap le plus théorisé Tout le monde l'attend, Damso sait très bien faire tenir Cette hype auprès des auditeurs Mais au lieu de savoir s'il sortira, quand il sortira Et à quoi il ressemblera, pourquoi ne pas essayer de voir Avant tout, pour quelles raisons n'est-il pas sorti comme prévu Que s'est-il passé chez Damso Et a-t-on réellement jamais entendu la moindre mélodie De ce projet, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Bienvenue dans Damso Et le mystère de Calf. <tousse> Donc là voilà j'ai fait ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent pour une vidéo Une feuille des stylos et c'est parti pour retracer les faits et gestes de Damso depuis 2014 30 août 2014 le premier projet public de Damso nommé salle d'attente sort sur euh, Nation. 10 titres où ça part dans tous les sens, ça teste les flots, bon là n'est pas le sujet Ce qui a retenu mon attention dans ce premier temps c'est que la tracklist n'est pas totalement similaire à ce que nous avons dans les oreilles Et je parle pas là des 300 bonus qui n'apparaissent pas dessus comme euh, trafic de weed, isolé et truant Non là c'est voilà, c'est normal Je parle que sur Nation, là où Damso a lui-même mis le projet il n'y a pas le son black mais le son comment faire un tube Alors rien d'extraordinaire jusqu'ici il a certainement eu un échange par erreur On ne sait pas de toute manière sur Soundcloud et Genius tout est carré Le truc c'est que ce morceau justement qui n'est pas sur ReverbNation Mais que l'on peut retrouver sur Youtube en format de clip Nous indique quelque chose d'essentiel sur calf Et ça se passe dans les dernières secondes voilà, On découvre donc que Kalf était planifié pour septembre 2014, chose qui avait été annoncée mais sans date communiquée par son ancien label Ego sur sa page Facebook. Donc le bail aurait vu le jour maximum un mois après la sortie de salle d'attente. Autant vous dire que Damso au niveau productivité il était très très chaud. Entre temps Booba découvre Damso par l'intermédiaire du frère de Shai qui lui a envoyé salle d'attente les jours suivant la sortie. Comment s'est fait euh, la rencontre J'imagine qu'il a dû écouter 2-3 trucs. Ouais comme j'ai dit c'est avec Swaga euh, le frère de Shai qui l'a envoyé. Et ça s'est fait rapidement Là je sais pas si vous voyez le truc arriver mais B2O par contre l'a très bien vu. Une prise de contact s'effectue et à mon avis ça a dû aller fort et genre de manière efficace. Puisque 6 mois plus tard, nous étions toujours sans nouvelle de calf. Silence radio à ce sujet de la part du label Ego. Et Damso s'apprêtait à signer le 9 de i suite à son couplet sur Pinocchio, qui est ensuite parti euh, mijoter près de 8 mois dans Nero Nemesis. Mais d'après Damso, le réel déclic clics se serait fait sur le morceau débrouillard. Lors de l'envoi à plusieurs sons à Booba, comme il a pu en témoigner dans une interview chez Clique. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours en 2014. Donc là vous allez me dire, mais que vient faire ce classique de Débrouillard là-dedans, sachant qu'il appartient à batterie faible, album qui est sorti près de deux ans après sa date Je pense que Débrouillard aurait dû être dans la première version de Calf parce qu'en 2014, Damso était loin de toutes ces stratégies qui nous cassent la tête. Niveau productivité, il était bouillant donc qu'il enregistre un son deux ans à l'avance, ça me paraît en tout cas à cette période là euh, très peu probable. Après, rien n'empêche que par contre, il a été retravaillé pour l'album deux ans plus tard et c'est quand même fort possible puisque c'est l'un de ses plus gros bangers, sa première sortie sur YouTube après avoir signé ses premiers millions donc voilà. Mais du coup, si on aurait déjà écouté une partie de Calf. Bah, où est la suite J'ai donc fait une nouvelle fois un retour aux sources Et je peux vous assurer une chose sur Calf. Il y a un son clippé que très peu de personnes ont écouté Mais qui était à 100% sur cette fameuse première version Il se nomme Publi Partage Promo C'est chez le Hopi Gang que ça a été annoncé C'est donc un des bangers extraits de Calf pour en faire sa promo Il est sorti fin mars 2014 Et là je pense à un truc, mais euh, je vous en reparle après En réécoutant Lithopédion et précisément Dealer Damso déclare regretter l'époque de débrouillard l'époque de débrouillard jeune négro et vent de moula galère de stud, plein de coups bas te avec ou sans le foulard et même si l'aspect nostalgique est très clair, il faut quand même garder à l'esprit que l'époque du débrouillard est aussi donc l'époque de Calf, qui je cite, pichonne depuis un moment. Donc là plusieurs questions se posent. Calf doit-il encore mûrir Est-ce que je me trompe totalement et calf ne fait plus partie de la stratégie ou est-ce juste un projet pour euh, occuper les théories D'où la vidéo. Et donc là je suis rentré dans son jeu. Perso je crois vraiment à la sortie de Calf et euh, je vais vous expliquer pourquoi. On a vu précédemment que ce projet est très important pour Damso et même si à l'heure actuelle il est surtout symbole de promo parce que quand on parle de Damso et de théorie, on fait directement référence à calf dès qu'un album qui sort les gens parlent de qui parlent de calf voilà bref je pense vraiment pas qu'il aurait tiré un trait sur un projet qui est travaillé depuis 2014 dans le son ego pose sur sa chaîne perso il est déjà dans le délire de calf et puis rappelons-le salle d'attente ne servait qu'à tester des flots et faire patienter le public tel le veut le nom mais est-ce que calf peut-être ce quatrième album que tout le monde attend est-ce qu'il pourrait être celui qui clôturera cette trilogie établie par d'Amso est-ce que d'ailleurs lithopédion c'est la fin d'une trilogie Débuté avec, euh, avec Batterie Faible, avec Ipséité et, et donc celui-ci qui, qui vient de sortir bah, La fin n'est pas encore arrivée. C'est plutôt euh, une nouvelle étape par rapport à ce qui va arriver. Parce que j'ai écrit les titres par rapport à une des, des ressentis psychologiques en fait. Et donc y avait, euh, ça a vraiment dé, débuté à Ipséité. Alors grâce aux multiples interviews de Damso, j'ai justement essayé d'établir son profil. Encore une fois, je me trompe peut-être, ce n'est qu'une interprétation. Avec Battery Faire, le Damso s'est vu exposé au succès, chose qu'il a ensuite solidifié sans en prendre la grosse tête avec Ipséité pour finir par accepter complètement la chose avec Lithopédion. On a donc trois étapes dans sa vie d'artiste qui correspondent à trois sorties. Je n'invente toujours rien, c'est lui qui les qualifie de cette sorte-là, voilà, les liens en description. Le deuxième, c'est, on va dire, l'acceptation la... du succès. Ipséité, c'était plutôt de résister au succès, là maintenant je l'accepte. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui se passent, comme morceau William, ou vraiment, je... C'est ce qui fait, je raconte vraiment la, la vérité. Et je pense qu'à la suite, si tout se passe bien, ça sera plutôt le, le recul sur le succès. Je crois. Mais il nous dit aussi que son premier album n'est pas dans l'esprit de la trilogie qu'il veut établir. Donc là, on met batterie faible de côté, et c'est là que je me suis régalé. Encore une fois, je pense que depuis le temps que Calf est annoncé en tant que mixtape et vu la hype autour, Damso aurait très bien pu level up ça en album. Maintenant, il se peut voilà, que ce fameux quatrième album ne soit pas Calf. Mais c'est pas grave, j'ai quand même essayé d'établir son profil et on va voir à quoi pourrait ressembler cet album au nom inconnu d'après le dire de Damso. Sur le fond, l'aspect prise de recul sur le succès pourrait être représenté avec beaucoup de bangers et surtout des textes très réfléchis, voire plus qu'avant parce qu'il nous parle beaucoup dans ses dernières interviews de son envie de s'éloigner un peu du rap et de profiter de la vie en compagnie de son fils. Et à ce moment là le morceau 60 années de Lithopédion pourrait être un élément qui appuie mon analyse Puisque c'est là qu'il nous partage sa vision de la vie Et nous dit clairement d'en profiter un maximum Il y a aussi les covers qui m'ont mis sur cette piste avec les différentes prises de vue Pour batterie faible, ipsité, Lithopédion On voit bien le jeu de prise et de plan Donc voilà j fait un truc en tenant compte de tout ça J'ai ouvert Photoshop, voilà j'en ai fait une petite prise de recul sur le succès Comme face à l'univers, univers que l'on aperçoit dans sa pupille sur Lithopédion Tout y est, tout mon raisonnement est dans cette couverture Hashtag la cover sur bien dans les commentaires, j'attends vos avis. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut réellement se baser sur des déclarations pour poser des hypothèses, sachant qu'il pourrait très bien dire n'importe quoi, nous mener en bateau, tout ça pourrait bien faire partie de sa stratégie aussi, on sait pas A vrai dire je ne pense pas que Damso répéterait dans de nombreuses interviews depuis une paire d'années les mêmes détails Et je ne pense pas non plus qu'il mente sur son avis de passer du temps avec son fils Maintenant ce qui pourrait se jouer de lui serait son amour fou pour la musique, l'univers où il se sent le plus libre Je suis trop libre quand j'écris je peux faire ce que je veux. Dans le morceau William et est le morceau le plus intime de Damso, il ne sait même pas s'il sortira un prochain album. Après, dans une interview chez Combini, il nous dit qu'il va profiter et qu'il verra. Dernier album ou pas, moi je suis à l'aise là maintenant. Il ne sera pas le dernier, j'espère. Je vais profiter, je vois. C'est même pas pour faire un suspense compliqué, non, c'est pas ça. C'est juste que. Je dois profiter, sinon ouais. ça n'a plus de sens. Sauf que le 23 juin, 8 jours après la sortie de Lithopédion, voilà, euh, dur de lâcher un petit moment cette passion. Vous êtes aussi beaucoup à dire que Itopédion a été fait par William et non Damso et que justement Damso va revenir pour Calf dans sa norseur. Si on se base sur ce que j'ai dit concernant le morceau débrouillard, heureusement se complète. Je dirais même que si Itopedion a été euh, l'album qui a permis à Damso de prendre pleinement conscience de ce qu'est la vie, l'amour et donc l'importance de sa présence auprès de son fils, une fois quelques mois passés près de lui, en tout cas plus qu'auparavant, le Damso pourrait avoir envie de revenir aux sources. à l'époque du débrouillard en gros à Calf pour ce 4 album Je pense que cette personne est perdue entre son amour pour la musique et celui de son fils, alors bien sûr qu'il n'y a rien de plus cher à ses yeux que ce dernier, mais quand il y a une âme pour deux, difficile d'obéir à ses choix. Alors Damso va-t-il finir par sortir du coma pour calf Eh ben, bonne question <rire> J'espère qu'on aura très vite notre réponse à cette question. Quoi qu'il en soit, c'était un gros, gros, vraiment gros plaisir à réaliser cette vidéo. Ce mystère aura été fascinant à traiter. Trois mois passés sur la vidéo. Je crois que je me suis attaqué le 15 juin, si tu dis pas de bêtises. Ouais, je vous mettrai un screen. Voilà. Évidemment que j'ai fait quelques pauses pour faire d'autres vidéos. Mais énormément de temps de réflexion. J'avais plein de sujets. Je savais pas spécialement quoi aborder. Il fallait que je bâtisse quelque chose qui tienne la route. J'espère que ça aura été le cas en tout cas et que ça vous aura plu. Parce que j'ai pas mal hypé. Bref, si c'est le cas, vraiment pétez les likes. Voilà. Si vous pouvez. M'aider c'est comme ça, de toute façon je compte sur vous Et puis je sais très bien ce que euh, Le pouvoir que vous avez et vous savez très bien utiliser Vous avez envoyé très très haut la vidéo sur Necfeu, je pense qu'on peut aller encore plus loin avec Celle-ci, je vous dis à bientôt, merci Ciao les frangos